Aujourd'hui, j'avais décidé, euh, après ma vidéo d'hier nuit, euh, de la nuit, pardon, j'avais décidé de parler d'un de, dossier euh, Kassori Fofana et le RPG, pas le RPG arc ciel mais le RPG. Mais euh, hier, après euh, mon, mon, mon mon direct et... Il y a des gens qui ont vraiment, vraiment, vraiment écouté ce que j'avais dit et ont décidé de briser le silence et de venir me, me, me, me rencontrer en, en privé puisque j'avais dit il faut que les victimes brisent le silence pour la manifestation de la vérité dans ce procès. Et c'est ce qui a commencé hier. Tellement les la révélation que j'ai eue hier nuit m'a dépassé. J'ai automatiquement demandé à avoir les contacts de maître DS de, de la partie civile et du procureur Algasim Algassim, je pense bien, c'est ça. J'avais décidé de demander à avoir son contact et les contacts de ces personnes. Et jusque-là, Hier, heureusement, beaucoup m'ont aidé, les gens m'ont aidé à identifier euh, Maître DS euh, sous ma publication. Et Dieu sait faire les choses. Maître DS m'a contacté et il voulait d'abord savoir effectivement si c'est moi, parce que euh, les gens le font ce sale coup, selon ce qu'il m'a dit, les gens euh, demandent à lui rencontrer et avoir son contact, euh, après c'est pour l'arnaquer et, et, et lui mentir sur des faits. Mais puisqu'il a lui-même dit qu'il connaît, qu connaît déjà ma voix, donc il m'appellerait aujourd'hui puisqu'il connaît bien ma voix. Il m'a laissé le message en me disant que je connais bien ta voix, donc je vais t'appeler demain en direct pour que toi et moi nous puissions échanger et n'oublie pas que je connais ta voix donc j'ai dit moi aussi je connais la voix de maître maître, Algassi, euh, maître DS donc je lui ai rassuré que c'est bien moi j'étais à la recherche de son contact et je vais vous dire que je suis à la recherche de, de ce contacts c'est pas pour autre chose c'est pour aider nos victimes nos citoyens guinéens, victimes de cette barbarie à avoir cette justice tant demandée, que le droit soit annoncé en leur faveur. Parce que ce que j'ai vu l'autre jour, je vous ai dit, ça m'a mis hors de moi-même. C'est pour cela que j'ai décidé que je ne peux pas être assis, qu'on ridiculise une femme devant moi, une femme qui a été violée, une femme qui a subi tout qu'on qu qu ridiculise cette femme quand elle parle de ses douleurs, je dis, moi, ça me fait mal. J'ai trop de respect pour la femme. J'ai trop de respect pour la femme. Vous pouvez même le constater, même avec ma fille, vous pouvez constater l'amour que je porte pour celle-ci. C'est pour vous dire que la femme est tout pour moi. La femme est tout pour moi c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui donne tout ce que l'homme mérite aujourd'hui donc il serait dommage pour des fins de, de, de, de protéger l'indéfendable d'être de, de, de, de, de, du côté de l'indéfendable à aller se moquer de la femme, à aller ridiculiser la femme, surtout celle qui a subi cette situation douloureuse et sur ça il y a un des victimes, il réside actuellement en France, qui a décidé de me contacter avec toutes les preuves à l'appui. Il détient toutes les preuves qu'il a envoyées dans ma boîte. Il me l'a envoyé Et en ayant beaucoup, beaucoup, beaucoup, parce que si je vous dis qu'il a des preuves, il a suffisamment de preuves. Si je vous dis que le jeune a des preuves, il a suffisamment de preuves. C'est pour cela... J'ai dit que ce n'est pas à moi de révéler les preuves qu'il a en main sur les réseaux sociaux afin pour que les, les, la, la défense se serve de ça encore pour, pour aller mettre des bâtons dans les roues des de, de victimes. J'ai dit que je préfère rendre compte directement au procureur al Gassimou ou à Maître DS, malgré c'est un avocat comme les autres, il est de la partie civile, mais j'ai dit que je lui ferai, je lui mettrai la puce à l'oreille pour qu'il puisse prendre contact avec ce jeune. Je les mettrai en contact, mais ma cible, celui dont j'ai besoin, c'est le procureur et c'est aussi le président du tribunal, M. Tonkara. J'ai besoin de leur contact. Parce que seuls eux peuvent bien analyser les preuves que le jeune lama a envoyées. Seuls eux pourront mieux. Mieux analyser les preuves dont dispose ce jeune-là contre le pouvoir du CNDD en sa tête, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Ils sont nombreux dans cette affaire. Je vais vous donner des grandes lignes tout à l'heure. Je ne suis pas là pour dire. Je donne seulement des grandes lignes. Vous allez voir pourquoi amiral a a s'est mis du côté du peuple. Pourquoi le choix du amiral reste du côté du peuple parce que là, il est décidé, fin prêt, à, à venir témoigner à la barre. Il est décidé et il est prêt à se constituer en partie civile pour venir, pour venir témoigner à la barre. Parce que lui, ses yeux dans les yeux, Dadis le connaît, Tumba le connaît, Tcheboro le connaît, je vais dire Pivi le connaît. Toutes ces personnes qui sont aujourd'hui à la barre connaissent ce jeune parce qu'il était là. Il a, il, il, il a frotté. Il, il, il, il s'est vu avec ces personnes-là. Dont je viendrai vous dire tout de suite. C'est pourquoi je vous dis essayons de faire des parties prises. Restons du camp du peuple. Restons avec les victimes. Vous allez voir que ce qu'ils ont vécu quand ils vont nous le, nous, nous le dire. Vous allez comprendre que c'est bon d'être du côté de la vérité. Et c'est ce que ces gens-là sont en train de me montrer aujourd'hui. Je vous explique. Le procès du 28 septembre, comme je l'ai toujours dit, c'est le crime du, du, du, du, du, du, du massacre du 28 septembre. Ces crimes ont été orchestrés, organisés, planifiés et puis exécutés. Je l'ai toujours dit. Et là, il vient, le jeune vient aujourd'hui avec des preuves qui confirment que ces crimes-là ont bel et bien été planifiés minutieusement et puis les exécuter sans. Je, je ne sais même pas comment vous le dire. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Vous allez le comprendre. Il commence bien avant le.. le euh, euh, euh, le massacre du 28 septembre, il y a le CNDD qui a pris le pouvoir et le CNDD a voulu, à quelques, à quelques semaines, le CNDD était dans le corps du peuple. Et à quelques semaines, le CNDD a pris un autre visage dont il voulait coûte écoute coûte salir les politiques. Ils voulaient coûte écoute effacer les politiques. Et pour atteindre à cet objectif, ils ont lancé certaines personnes clés du CNR, euh, CNDD à la recherche des jeunes vaillants, des jeunes dynamiques dans les quartiers. C'est au cours de ça, ils sont tombés sur ces jeunes. Par le biais de celui qui était on parle de Toumba, mais Dadis ne vous a pas dit la vérité. Selon lui, Dadis avait quelqu'un de sûr, de quelqu'un ou son petit sûr. Je ne sais pas, il n'y a pas de volume Dites-moi si vous m'entendez, parce que je vois ça c'est écrit volume. Pour continuer, dites-moi si vous m'entendez. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Merci, merci. Si le volume est bon, merci. Donc, je vous dis, Dadis avait un petit sûr qui était à l'époque en Sierra Leone. Au nom de Cham il doit être Idrissa Cham ou quoi il était en Sierra Leone. mais c'est à la prise de pouvoir du CNDD ce petit de Dadis est rentré en République de Guinée et était auprès de Dadis du capitaine Dadis il s'appelle Thiam c'était le plus redoutable auprès de Dadis c'est lui qui cherchait à part tous les moyens de contact pour mettre Dadis avec la jeunesse se nommait Thiam c'est ce même nommé Cham qui, avec le, euh, euh, le, le, le, euh, le colonel, je pense bien il était colonel ou général à l'époque, Corka, ont décidé d'aller vers la jeunesse de l'Axe à l'époque, qui est, quand on parle de l'Axe, c'est jusqu'à Lambaye et autres, tout on, appelait la, on appelle l'Axe. Donc, sur ça, lorsqu'il lui et Corca sont partis à la recherche de ces jeunes. Ils sont tombés sur ce groupe de jeunes dont je vous parle, le jeune qui vient de faire, qui est victime, qui vient de m'apporter des preuves dans ma boîte et qui a fait ses révélations. Ils sont tombés sur lui. Ils prennent un rendez-vous avec le jeune. Tenez-vous bien, c'était au, au mois de Karim, 2009. La rencontre a été faite entre Capitaine Moussa Dadis et ce fameux Cham. La rencontre, et, pardon, Capitaine Moussa Dadis et ses jeunes, y compris ah, devant euh, Cham, devant Pivi, devant Chegoro, devant Gabi. Euh, Ils étaient tous là-bas, devant Sekouba Konate, devant Toumba Djakite. Ils étaient tous là-bas. La rencontre s'est faite entre 1h, heure, 2h du matin avec ces personnes-là. Ça s'est fait entre 1h, heure, 2h du matin. Ils ont appelé ces jeunes pour les envoyer rencontrer Dadis. Ils se sont vus avec Dadis. Vous allez voir que depuis ces premières heures, Dadis et son CNDD ne voulait pas transférer ce pouvoir-là aux civils. Cette nuit-là, il s'est passé quelque chose. Et quoi Je vous donne ces lignes. Mais lui-même saura développer ça auprès des avocats. Parce que je vais lui mettre en contact avec le procureur al Diallo. Et avec maître DS. Donc, ils se sont rencontrés... Dadis a pris la parole. Et en prenant la parole, Dadis tire l'arme de Toumba avec Toumba. Il prend l'arme de Toumba avec lui. Dadis prend l'arme là comme ça, il tient. Il fait croire à cette jeunesse que aucun civil, aucun de ces politiques-là, qui sont là, ne peut gérer ce, ce, ce, ce pays-là. Que Quiconque parmi ces civils-là tente de, de, de prendre le pouvoir ou bien de venir gérer le pays-là qu'il ne fera pas, même combien, combien d'heures qu'il qu il sera, ils vont l'abattre. Dadis fait comprendre aux jeunes là que la solution, c'est lui. La solution que c'était lui. Le jeune Dadis lui connaît parce que ça s'est fait à la présence de Touma, ça s'est fait à la présence de Kébouro, ça s'est fait à la présence du ministre Djabi, le colonel Djabi, qui était le ministre de la Santé. Ça s'est fait à la présence de Sekouba Konate. Ça s'est fait à la présence de, de, de Pivi. Cette rencontre s'est faite devant les membres du CNDD dans leur but de conquérir la jeunesse de l'Axe. Il tenait ses propos. Il a même menacé. Parce qu'en prenant l'arme avec Tumba, si Tumba aussi est honnête, Tumba va témoigner ce que je suis en train de dire. Si ce que le, le monsieur a dit est prêt ou pas, Tumba va lui aussi témoigner ça. Parce que le jeune a tellement de preuves. Et sur ce, Dadis, pour pouvoir convaincre ces gens-là, se sont vus avec Tumba. Ils sont rentrés. Et ils sortent avec quoi Tenez-vous bien. Ils sortent avec des sacs d'un montant de 150 millions. Ils sortent avec un montant de 150 millions qu'ils ont donné à ces, à ces jeunes. Et à la tête, c'était ce jeune-là qui était à la tête. C'est lui qui coordonnait ce mouvement. Celui qui est victime là, qui veut témoigner. Je vous dis, il m'a envoyé tout ce qui est documentation qu'il connaît il a envoyé et sur ce laissez moi vous dire on leur a donné les 150 millions accordez moi hein. accordez moi juste pour ne pas que le live là se coupe mes signal déjà attendez Vous allez comprendre tout de suite quand je vous dis que les gens-là, les gens-là sont tous dedans, sans vous mentir. Donc, je disais, ils sortent avec l'argent des montants de 150 millions qu'ils ont remis à ces jeunes de l'Axe, dans le but de salir les politiques, dans le but de les soutenir, dans le but de croire avec eux que la solution que c'est eux que la solution c'est eux Dadis. et ce n'est pas les autres partis politiques ce n'est pas un autre guinéen qui pouvait être la solution ils les remettent 150 millions et heureusement, merci beaucoup la victime est en train de me suivre en direct il vient de m'informer qu'il me suit merci beaucoup oui je dis bien 150 millions, non Grand frère Léno, il ne faut pas saboter. Je te dis, de francs guinéens, 150 millions de francs guinéens, ils donnent à ces jeunes. C'était dans le but de les soutenir. Et de rendre ceux qui sont là-là comme des mauvais. Ça, c'est la partie qui se porte pour vous dire d'abord où était le problème. Après, je vous donne, ces grandes lignes. Je ne vais pas ordonner le débat. Je ne vais pas ordonner pour que ça sera à ses avocats de bien pouvoir ordonner tout ce qu'il va dire. Moi, je prends de haut comme ça, de gauche à droite. Je vais faire pelle même donc un peu. Donc, j'essaye je, de vous dire que ces jeunes ont été approchés par la vis. Et Dadis leur a donné 150 millions de francs guinéens. Et qui a apporté cet argent C'est Toumba Gakite qui a apporté cet argent avec Dadis. 150 millions. Je vais juste vous faire comprendre qu'au départ, les gens là tous étaient ensemble. C'est pour cela, mettez dans un panier le CNDD tous ensemble et mettez les victimes dans un panier. Mettez-vous du côté du panier des victimes. Et vous allez voir, même si aujourd'hui, il, il y a des non-dits entre eux-mêmes, ça, ça ne nous intéresse pas. C'est à eux de bien vouloir démontrer à la face de ce tribunal qui le degré de participation de tout un chacun dans ces massacres. C'est ce que moi je dis. Donc, je mets et Toumba, et Dadis, et Pivi, et quoi Je les mets dans le panier du CNDD. C'est ce que je fais jusque-là mais lorsqu'ils ressortent des vérités entre eux, nous soutenons aussi leur vérité mais il n'y a pas de camp mon camp c'est les victimes ça c'est on je vais vous parler je sorte ce parti il va, il va développer avec l'autre je vais vous parler du jour de la manifestation tôt le matin ce que Moussa Cheboro a fait avec des preuves à l'appui, il détient encore ce que Moussa Chebouro a fait. Il avait l'habitude de faire son sport, ce jeune. Prenons, il commençait vers la haut pour venir terminer en bas et il vient chez lui. Je fais pour, pour, pour ne pas donner des indices de là où il était ce jour. Mais le 28 septembre matin, il sort très tôt, il commence cette fois-ci en bas, il fait l'inverse. Il fait il commence cette fois-ci comme ça pour venir remonter. Et très tôt le matin, à 6 heures, il vient rencontrer qui Ok. Et il me dit qu'à cette rencontre, c'est lui qui me dit comme ça à cette rencontre, qu'il y avait le ministre Boubacar Bigop aussi qui était présent. Cette rencontre de, de, de Nutaman, il dit que le ministre Boubacar Bigop aussi était pré présent. Donc pour vous dire que le, le, le jeune a suffisamment de preuves et il connaît des personnes qui étaient ces jours-là avec, avec eux, avec le CNDD, que Bigop était aussi là-bas. Donc cette fois-ci, il, il vient, il rencontre qui 6 heures du matin, c'est le commandant à l'époque, Moussa Chegoro, qu'il a trouvé avec ses hommes. Moussa assis, était en train de planifier, s'il si faut le dire. Parce qu'il était en train de tracer, faire le planning au sol, en train de tracer les opérations de cette journée, de ce qui allait se passer cette journée. Si Kégoro dit que c'est par coïncidence, lui il s'est retrouvé au stade. Il n'a pas, ce sont des contre-vérités. Parce que ce jeune-là a bel et bien des preuves contre lui qui lui a vu le matin d'abord, à 6h du matin. En train de faire un planning au sol, en train de tracer. Le jeune a fait semblant de s'approcher, selon lui. Et bizarrement, comme par magie, Cheboro se tourne et lui voit derrière. Cheboro lui voit et Cheboro l'arrête. Et, et, et il demande à ce qu'on arrête le jeune. On l'arrête, il lui demande ce qu'il faisait là. Le jeune lui l'explique clair que je, je suis en train de faire le sport parce qu'il avait fini de voir déjà ce qu'il qu voulait voir mais il ne s'attendait pas si c'était quelque chose contre le peuple de Guinée mais il a vu quand même ce qui était tracé au son il a vu ce que Chebouro était en train de, de donner comme plan comme planning de, du jour c'est ainsi il y avait parmi l'équipe de Chebouro son ami intime il avait un ami intime parmi ceux-ci c'est ce dernier qui aurait demandé à Tchégoro que c'est son ami de le relâcher voilà comment ça a été fait le jeune a été relâché ça c'est d'abord une partie encore pour Tchégoro plus tard ça dit un peu plus tard il est sorti pour aller à la recherche de sa sœur qui devrait s'y rendre parmi les manifestants il se retrouve à l'esplanade il trouve le commandant Cheboro était déjà arrivé avec son équipe. Puisque c'est quelqu'un, comme vous le voyez, il est très bien battu. Colosse, géant, costaud. Tu n'as pas besoin de lui regarder deux fois pour, pour, pour te souvenir de lui. Une seule fois te suffit et tu vas, tu vas te souvenir partout. où Tu verras déjà, tu vas dire que je viens de lui voir. Et il savait déjà que Cheboro lui a vu. Il, il n'a pas accepté de s'approcher auprès de Cheboro l'esplanade. Mais, il suivait tout ce que Cheboro était en train de dire. Donc, sur ce côté, il était à l'intérieur. Tout ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, il va le dire à ses avocats. Il le dira à ses avocats. Je ferai tout pour que c'est lui qui le dit à ses avocats. Mais je vous donne les faces, des faces de ce qui s'est passé. Sur ce, vous êtes en train de, de négliger quelque chose. La dame Fatou a dit à la barre qu'elle est énervée, qu'elle est, qu est frustrée quand les gens parlent de 150 morts, que c'est plus. Le jeune vient de confirmer la même chose Il dit que ça lui fait mal quand il entend que c'est 150 personnes qui, qui sont décédées, que ça dépasse. La preuve, il y a eu un camion militaire qui est venu ramasser tous les chaussures au stade. Lui, il était caché dans un petit garage, c'était en sa présence. Il a vu ces gens-là ramasser des chaussures, des personnes décédées ou au, au, au stade, des chaussures qui étaient là-bas, ils ont tout ramassé, ils ont mis dans, dans, dans, dans, dans, dans un camion et ils ont pris la, la tangente avec. Est-ce que quelqu'un à cette barre vous a une fois parlé d'un camion qui a ramassé des chaussures? Ce jeune, lui, il a ses preuves encore. Deux. On va vous parler de la, de la révélation que maître Yomba a fait par rapport à Marocana. Concernant le capitaine Moussa Dadis Kamara vers Marocana. Je n'affirmerai pas. Je vais lui laisser lui-même à la barre. Il va aller affirmer. Ou il va aller infirmer. Mais il a donné des indices. Par rapport à ce qui a été dit. Maître Yomba même s'est trompé un peu. Mais le jeune détient la version claire. main. Ce n'était pas dans l'enceinte de Marocana. Mais il vous dit... Lui, il était à un garage qui est non loin de, de cette jaune où il a repéré cette Jeep. Fumée, bien sécurisée. Le dispositif qui était autour de, de, de cette Jeep était énorme. Ça portait à croire que c'était une personne de grande renommée qui était dans cette Jeep. Ça portait à croire. Moi, je ne vais pas affirmer. C'est moi, je vous dis selon ce qu'il a dit, ça portait à croire ça et il, il explique c'était vers où vous sortez dans le stade vous prenez le côté droit du stade comme si vous, venez, vous voulez remonter vers Madina, côté Marocana un peu plus loin vous, vous allez voir il y a l'immeuble et à partir de là, la route qui allonge pour aller vers Mamadou là, cette route qui rentre là-bas c'était à cet endroit là était arrêté ce dispositif et qu'il y avait une jupe bien fumée qui était arrêtée et les militaires qui étaient autour étaient énormes c'est là qu'il a vu cette jupe donc quand il a entendu dans les déclarations de Charlie et dans les déclarations de, de, de, de, de, de Charlie donnant à, à comment on appelle à Maître Yumba c'est là qu'il a compris que réellement, la vérité était là. Il a compris que oui, c'était ça, ce qui était là. Mais à lui d'affirmer, moi je ne vais pas vous affirmer ça, mais il a vu le dispositif dont on parle. Ce dispositif qui était arrêté, une jupe bien fumée, arrêté avec beaucoup de militaires autour, des gardes autour. Il fallait se poser la question à l'époque-là, quelle personnalité de, de, de, du CNDD pouvait avoir un tel dispositif autour de lui Il fallait se poser cette question. Et il faut se poser cette question. Même maintenant là. Ça c'est encore une partie des révélations du, du jeune. Moi je prends que seulement là-dessus. Nous venons sur le cas Il a confirmé la présence de Tumba au stade. Il a confirmé avoir vu sur l'esplanade, du côté où Toumba a dit était garé sa voiture, exactement qu'il a vu cette voiture-là là-bas. Merci. Merci pour Général Moutumbo Ona, qui dit qu'il y a exactement qu'il y a vraiment ce garage, il y a un garage à côté de ce couloir droit. Donc il dit qu'il y a un garage. Donc ce qui veut dire. Lui-même, il donne la couleur du mur. Il dit mur blanc. Ce qui veut dire, le jeune en question n'a pas menti parce que c'était dans ce garage, il était caché. Quand il est sorti, c'était dans ce garage, il était caché. Merci pour ceux qui sont en train de, de, de, de mieux détailler pour comprendre pour, et dire que je ne suis pas sur une fausse, une fausse piste. Il dit que oui, Tumba était bien arrêté là-bas. Tumba, la voiture de Toumba était bien arrêtée là-bas. Mais à la barre, s'il si est appelé, parce qu'aujourd'hui il est en France avec toute sa famille, si on crée des conditions qui sont, qui sont réellement euh, adéquates à ce que ceux qui sont en Europe reviennent témoigner à la barre, il est fin prêt à venir témoigner à la barre. Vous savez ce qui lui a marqué C'est dans ma... Dans ma Révélation lorsque je vous ai dit, lorsque je vous ai parlé de qu'il y a eu des gens qui ont traité le, le business avec les victimes, mettant les victimes de côté et traiter le business pour envoyer certaines personnes en Europe, soi-disant que ce sont des victimes. C'est le mot là qui lui a marqué parce qu'il en connaît la personne en personne. Lui-même, il connaît la personne. Et je vais vous dire en attendant, UFDG, la personne qui a manipulé les, les, les, les, les militants, pardon, les, les, les victimes, dont certains sont issus de votre parti, la personne qui a falsifié cela, qui a envoyé d'autres personnes, qui a fait ce, ce, ce, ce, ce, ce truc-là, se trouve actuellement avec vous, il est dans l'UFDG. La personne en question... Je ne vous dirai pas le nom, mais il va vous dire le nom à la barre. où il dira le nom à ses avocats. Il est actuellement dans le parti UFDG. Celui qui a trahi ses victimes et qui a, qui a fomenté des papiers pour envoyer d'autres personnes en Europe à la place des victimes. Il se trouve actuellement dans l'UFDG. C'est un membre actuel de l'UFDG. C'est pour vous dire que la vérité là, ça sortira. Le peuple-là mérite. Non. Ce n'est pas à moi de dire son nom. Ce n'est pas à moi de dire son nom. Le jeune lui-même dira son nom auprès des avocats. Il vous dira qui il est. Il a falsifié des dossiers. Falsifié pour mettre les vraies victimes de côté et envoyer des, les enfants des, des, des gens en, en Occident croyant, faisant croire que c'est les victimes qui sont parties. Le jeune a encore cette révélation Amen. main. Il va le donner. Il est actuellement dans l'UFDG. La personne. Donc sur ce, je vais aller sur quelle ligne encore Je vais aller cette fois-ci sur la ligne de Dadis. La ligne Dadis. La rencontre de cette nuit a donné une frustration a donné une frustration entre Sekouba Konaté et Dadis. Le, le, le discours que Dadis a tenu devant ces jeunes en prenant l'arme de Toumba, et il, il, a, il a fait ça, quand il donnait ses 150 millions, le discours-là a donné une frustration à, à Sekouba Konaté, selon les jeunes, qu'ils ont tous constaté ces jours-là, la frustration de Sekouba Konaté en lui. Et tous, ils ont compris, ils ont compris ça. Vous comprenez Et sur ce, il y a une dame qui doit prendre la parole pour la mémoire, pour l'honneur des victimes. Cette dame doit prendre la parole parce que cette dame, son enfant a été sauvagement abattu au stade du 28 septembre. Cette dame a été approchée par, par Dadis Kamara. Cette dame a été approchée par, par, par euh, euh, Alpha Condé Cette dame a été approchée par beaucoup d'autres personnes sur le dossier du 28 septembre. On lui a demandé à ce que la dame annule les poursuites là contre les gens. La dame arrête les poursuites là contre les gens. Cette dame est la présidente de l'association qui gère toutes ces victimes-là à Vipa. Elle s'appelle Asmaou Diallo. Asmaou Diallo. Maman, pour le respect des victimes, pour le respect de ton enfant sauvagement abattu au stade, veuillez prendre la parole. Bien vrai, aujourd'hui, ils ont volé des ordinateurs dont vous dites... Donc, les preuves étaient... Vous avez déclaré ça, on a vu au, au début du procès. Vous avez été victime du vol. Mais maman, ce tellement qui est là, là, c'est une des victimes qui te connaît. C'est une des victimes avec qui tu as travaillé. C'est une des victimes qui était le cerveau ou dix dur de, de, de, de, de, de, de tes activités. N'aie pas peur... Prends la parole, madame Asmaou Diallo. Prends la parole. Ces gens-là viendront témoigner. Ils détiennent encore des éléments clés. Ils détiennent ces preuves. Pour le respect des, des victimes, maman, prend la parole. Prends la parole. Même si vous avez vu, Dadis a fait des éloges à cette dame. Mais ces zéloses-là étaient conditionnées à quelque chose. Parce que Dadis n'aimerait pas que cette dame dévoile ce que Dadis a dit à cette dame pour pouvoir abandonner, abandonner ce, ce, ce, ce, ce procès. Dadis connaît ce qu'il a dit à cette dame. Asma Diallo. Il connaît. Il connaît combien de personnes ils ont envoyées vers cette dame. Il connaît combien de personnes Alpha a envoyé vers cette dame. Elle doit parler. Il faut oser, il faut parler maman. Vous, vous êtes la seule personne aujourd'hui qui connaît la vie de ces victimes-là parce que c'est vous qui avez recensé toutes ces victimes c'est vous qui détenez la boîte de ces gens là, c'est vous qui détenez les preuves de ces gens là, les preuves même, même si elles ne sont pas dans les machines mais elles ont été écrites par des humains et vous vous retenez ça y est avec vous, vous devrez prendre la parole soyez ayez ce courage maman pour l'honneur de votre fils pour la dignité de votre fils abattu au stade là, prenez ce courage là Prenez ce courage, parce que le CNDD veut nous mentir. Le CNDD veut nous mentir. Je dis haut et fort le CNDD est coupable de ces crimes commis contre le peuple de Guinée. Et au capitaine Moussa Dadis Kamara de nous dire qui de ces membres du CNDD ont commis ces atrocités contre le peuple de Guinée. à lui de nous le dire. À lui de nous le dire. À lui de nous le dire. La dame pourra vous expliquer pourquoi toutes ces personnes-là ont été lui voir. Ce n'est pas à moi de, de le décliner ici. Chacun est parti pour une déclaration. Elle sait pourquoi tel est venue le voir, tel est venu le voir, tel est venu le voir. Ce que chacun voulait. C'est à elle de nous dire ça à cette barre. Asma ou Diallo, le peuple a besoin de toi. Les victimes ont besoin de toi. Tout le monde a besoin de toi. La Guinée a besoin de toi. Toute l'Afrique a besoin de toi. Il faut témoigner. Je termine avec ça. Je viens sur le cas de Pivi. Oh là là. Laissez-moi. Là, il me demande de demander la comparution. Je vais voir. C'est le nom de qui Attends. qu'on va Konate, le ministre Diaby, ce qui était euh, présent. Excusez-moi, je vous reviens. Pardon. Je lis. Il demande. La, je reprends mon, mon direct. Il demande, afin que le docteur Amidou, qui recevait les victimes, aussi comparaît. Cette victime demande ça parce qu'il connaît. Il connaît ces personnes. Alors, je veux parler maintenant de Pivi. J'étais au niveau de Pivi. Apprêtez-vous bien. Pivi vous dit qu'il n'en connaît rien. Si les gens ont dit qu'ils ont vu Pivi, vous comprenez là où lui-même il a dit qu'il qu s'est limité vers Cosa ou quoi, qu'ils qu l'ont vu. Oui, ils l'ont bien vu. Ils l'ont bien vu. Et ceux qui l'ont vu, les personnes qui ont vu Pivi, ces personnes-là vont vous témoigner que les. Pivi a commis des crimes à, là où il était à Causa. Ils ont abattu ils ont abattu un vieux venant un vieux marabout de Télémélé. Je vous dis ils ont abattu froidement des, au su et au vu des citoyens un vieux marabout de Télémélé pensant que le vieux là les a trahis. Ils l'ont abattu froidement et ils ont pris le corps. Le corps-là n'a jamais été retrouvé. Ils ont arrêté un autre imam et son enfant. Le même jour, pour les envoyer, je ne vais pas vous donner des indices de quel quartier, l'imam de quel quartier, mais le jeune lui-même va vous dire. Actuellement, l'imam en question est paralysé. Il est dans un fauteuil roulant. Il est traumatisé. Il est là, il vit. Lui, c'est encore une preuve physique de ce jeune que la personne vit. Il connaît jusque chez lui. Et là où les pivis ont abattu le vieux marabout de Téliméli, pensant que c'était le marabout de, de, de Tumba, et autres là, selon eux, là où ils l'ont abattu, et ils ont envoyé son corps, porteur disparu jusqu'à maintenant. C'est pour vous dire que je ne sais pas où réellement l'imam et son jeune frère excusez-moi, c'est l'imam et son jeune frère envoyé avec eux il vient de me corriger l'imam et son jeune frère c'est pour vous dire qu'il suit tout ce qu'il m'a dit malgré ses il ne pensait pas que je pouvais peut-être mémoriser mais j'ai fait de mon mieux pour prendre quelques parties ok déjà par rapport à, à ce crime commis où on a abattu cette personne, il y a même quelqu'un ici qui dit que ça s'est fait devant lui. Ils sont tous témoins que ça s'est fait devant lui. Moi, je ne parlerai pas du quartier. Mais merci, malgré que tu as parlé du quartier. Il y a quelqu'un qui vient encore dire qu'il connaît l'imam en question, qu'il fait actuellement pitié. Alors, c'est pour vous dire que vous n'avez pas, la chance de dissocier ces gens-là. Laisser à la justice montrer le degré de participation de tout un chacun. Ceux qui ont joué pour aider le peuple dans, ce, dans, dans, dans, dans le complot du CNDD et qui étaient membres du CNDD, que cela soit, que cela soit, soit révélé par le tribunal. Mais ce n'est pas à nous. Nous, nous devons être du côté du peuple. Parce que, tenez-vous bien, le jeune en question pour l'affaire de cet argent qu'on leur a remis, quand ils ont compris qu'ils n'ont pas soutenu le CNDD, la chasse a commencé. On a commencé à les chasser dans les quartiers. à Aller rechercher dans les quartiers, c'est ce qui a fait que lui, il s'est exilé pour aller, je pense bien, c'est au Bénin. Le marabout en question, qu'il habitait dans le marché, mais je ne vais pas dire le marché de quel quartier, mais il habitait dans le marché. Le marabout en question. Vous comprenez Le gars s'est exilé pour ne pas qu'il qu soit victime comme ceux dont ils étaient en train d'arrêter. Donc, parce qu'ils ont vu que les 150 millions sont partis pour ne rien, et les jeunes restent avec leur leader. Donc, il faut se frustrer, il faut tout faire. Ces gens-là, il faut les mettre dans un seul bol. Il faut les mettre dans un bol. Maintenant, dans leur bol, là, certains vous diront la vérité de ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a besoin. C'est là on va soutenir cette vérité. Mais on ne doit pas prendre une position de soutenir un accusé face aux victimes. C'est ce que je n'aimerais pas avoir. Moi, c'est ce qui me fait mal. Soyons du côté des victimes. Entre eux, au CNDD, qu'ils se dénoncent, qu'ils montrent ce que chacun a fait. C'est ce qu'on veut entendre. Quand Toumba dit que c'est Dadis, et que Dadis dit que c'est Toumba, moi j'aime entendre ça. Parce que c'est ce qui va rester jusqu'à la vérité va sortir. Parce que de, de, de, de tout qu'on fait, c'est le même CNDD, c'est les membres de CNDD, CNDD qui s'accusent entre eux. C'est ce que je veux voir. Mais quand une, une victime veut témoigner, les gens se mettent pour insulter la victime, pour dire qu'elle est, elle est achetée par tel elle a quel intérêt et a quel intérêt Et là, quel intérêt, là, quel intérêt Donc, voyez ces quelques lignes. La ligne de Marocana, près de Marocana. La ligne de, du stade à l'intérieur. La ligne euh, de Pivi, de Tchégoro, de Daris, de Tumba, de toutes ces personnes-là. Sont-ils pas... Les membres du CNDD Sont-ils pas les membres du CNDD Ils sont tous du CNDD. Voici, je détiens en main. Si vous avez, quiconque peut me taguer, Maître Alga Simou en bas de cette vidéo, ça va me plaire beaucoup. Euh, Taguez-moi. Les procureurs que vous connaissez à cette barre, taguez moi les noms de ces procureurs en bas, parce que j'ai besoin de leur contact. Je déjà, suis déjà rentré en contact avec maître DS de la partie civile. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mon frère, tu auras tout ce temps-là, tu auras ton temps à aller à raconter tout cela, les preuves que tu as en main. Parce que je vois que, du, de, au fur et à mesure que je parle, tu continues à te rappeler, et tu ne fais que m'envoyer, m'envoyer avec des, des, des, des, des, des, des choses très précises. Donc, moi, je veux que ce soit toi-même, tu expliques ça, à ses, à, à, à, comment le dire, à ses avocats. D'autres, parce que, quand nous, nous allons parler de ce que d'autres ont fait, qui sont du CNDD, on va dire non, et tu soutiens l'autre là, tu es en train de faire ceci. Donc, je ne parlerai pas de, de quelqu'un ici. Je vais mettre tout le monde moi, je dis, je mets tout le monde dans le bol et c'est dans ce même bol, ils vont décanter pour faire sortir ceux qui n'ont rien fait. Ceux qui ont joué à sauver le peuple là, ça existe encore parmi eux. Ceux qui ont détruit, ça existe. Et, pardon, côté Marcel, il dit avoir bel et bien vu Marcel au stade. Ah ouais, encore Marcel. Oui, je vous laisse sauter là-bas. Oui, il dit avoir bel et bien vu Marcel et que c'est eux-mêmes. Et tenez-vous bien, on vous parle que seulement c'est la garde présidentielle qui a tiré sur les gens. Mais détrompez-vous. Le jeune va vous démontrer par A plus B que les gendarmes ont ont torturé des gens. Des policiers ont torturé des gens avant l'arrivée de l'équipe de, de Marcel. C'était d'abord les gendarmes et les policiers qu'il y avait un mix. C'était un mix de corps qui était là-bas. Lui, il a vu ça. Donc, ce que je même vais vous dire, il a beaucoup, beaucoup Beaucoup de preuves. C'est pour cela que je suis venu pour vous faire ce témoignage. Et on ne va pas trop aller loin. Merci. Merci si j'ai laissé quelques passages. Mais je pense bien que c'était pour vous aider cette fois-ci. Quand vous vous asseyez devant la télé là. Asseyez-vous et concentrez-vous. Concentrez-vous et mettez-vous du camp des victimes. Quand la victime vous explique qu'elle a subi ça. Prenez avec... Pas avec pincel, mais prenez à bras le corps, avec les deux mains. Croyez en ce que la victime vous dit. Parce que elle a vécu ça. Madame Asmaou, pardon, prenez la parole. Madame Asmaou, pardon, prenez la parole. Identifiez Madame Asmaou, ceux qui qu connaissent son compte, qui est amiral et le peuple de Guinée demande à ce qu'elle prenne la parole. Parce qu'elle a des preuves. Elle a des preuves. Ces jeunes ont des preuves. Des gens ont des preuves. Ce n'est ne... même pas qui est en train de dire parler de quoi ici, je ne connais pas. Tout ce que je vous dis, c'est vérifiable. C'est pour cela, je vous demande, vous tous, toutes les personnes, je vous demande aux efforts on n'a qu'à apporter notre soutien à ces, à ces, à ces victimes. Apportons notre soutien, euh, euh, notre soutien à ces victimes. Pardon pour l'amour de Dieu. Pardon pour l'amour de Dieu. C'est nos soeurs, c'est nos frères, c'est nos enfants, c'est nos fils, c'est nos filles qui sont tombées le 28 septembre 2009. Je reviens. Et je demande à toutes les victimes, comme je l'ai dit hier, si vous n'avez pas le temps de prendre la parole, venez vers moi, je vais vous conduire vers ces personnes-là. Venez vers moi, je vais transmettre vos preuves à ces avocats qui sont à la barre. Si ces avocats de la défense font déjà un complot, ils font déjà un clan pour, pour pouvoir dissuader ou pour pouvoir ridiculiser les victimes, Faisons-nous aussi un bloc autour des victimes. On va les aider à, à, à, à mettre des de, de, de preuves au, dans les mains de leurs avocats. Parce que quand cette vérité sera dite, quand le droit là sera dit, quand cette justice sera prononcée en leur faveur, c'est aussi en votre faveur. Vous qui avez perdu vos enfants. Vous qui avez perdu vos frères, vous qui avez perdu vos soeurs, vous qui avez pleuré des années et des années, des personnes qui étaient chères en vous, qui ont perdu la vie au stade, aidons-les. C'est l'heure pour vous de briser le silence. N'attendez pas après le procès qu'on vient nous dire, moi j'avais tel, je savais tel. Toutes les personnes qui sont en train de dire en bas de cette vidéo qu'il est jeté là, jeté là, si vous avez encore d'autres preuves, d'autres indices clairs, apportez-les-moi. Je les transfère directement vers ces avocats.